l'info euh, c'est comme c'est que comme ça que ça te fait avancer le négatif a beaucoup plus de poids que le positif le positif ça résonne euh, douceur avoir de la chance ah oui et comme je n'ai pas de chance comme je j'ai l'expérience de ne pas avoir de chance je refuse la douceur et je refuse le positif et donc je n'accepte pas les, euh, les compliments et tout ce qui est dans ma psyché résonne compliment. Et qu'est-ce qui résonne compliment dans ta psyché La valeur que tu te mets, les talents que tu penses avoir, l'énergie de création qui y est là, qui est présente et que tu n'utilises pas, ou peu. Reste avant tout une salope, un salaud. Reste avant tout un être dénué de, de cœur. Je n'ose pas prendre les bonnes décisions pour me sortir de ce que j'ai moi-même créé. Pourquoi Parce que si... Ça, c'est valable aussi pour vous. Euh, si je prends acte de mes décisions et que j'essaie de, de me sortir de là ça veut dire que j'avais tort ça veut dire que l'ancien système même s'il si, si ne me n'allait pas était basé sur un mensonge ou quelque chose que je m'étais caché de, de, et dont je n'avais pas conscience et ça c'est la pire trahison que je peux me faire avec moi-même et comme Autant toi, Diaka, que le groupe, que nous, on raisonne, euh, je ne veux pas me trahir parce que je suis la seule personne qui compte à mes yeux. Je ne veux pas me trahir parce que je suis la seule personne qui est là. Et bien tout ça, c'est de la connerie. Parce que qui nous a torché les fesses Qui nous a nourris, Qui nous a éduqués par leur présence ou leur absence Qui nous a appris à lire, à écrire Qui a... Qui a qui a créé ces vêtements Qui a créé Internet Qui a qui nous a permis, qui nous permet à chaque instant ou qu'est-ce qui nous permet à chaque instant de respirer Qu'est-ce qui nous permet à chaque Quels sont les êtres vi, euh, de matière, d'énergie qui à chaque instant nous permettent de vibrer qui on est La totalité du monde est là pour nous. Et ça, il y a un côté, je ne veux pas l'admettre. Parce que ça signifierait que j'ai besoin de l'autre. Ça signifierait que je suis dépendant de l'autre. Et que je ne veux pas être dépendant. Sauf que le paradoxe, c'est que en, en vibrant ça, on se laisse à la merci des autres. Parce qu'on est du coup derrière un côté. Je ne suis pas capable de mettre les limites de mon existence d'utiliser cette énergie de création alliée au mental c'est à dire à me créer des buts pour me dire je veux ça je veux gagner 1500 euros par mois je veux aller en vacances à Cuba, je veux passer Noël avec mes petits enfants, peu importe ce que c'est assumer qu'on ait besoin des autres Merci beaucoup pour ta question, Diaka. Et belle soirée.